Cinquième film concernant la rééducation des hémiplégiques par l'approche de Brunstrom. Ici, donc, euh, c'est tout autre chose. Il s'agit donc de la manœuvre de euh, Bechterev, Foi et Marie Bechterev. Euh, c'est donc la flexion des orteils en position de varus qui déverrouille l'extension et permet la triple flexion. Donc, c'est pour déverrouiller. Un membre qui est complètement raide et qu'on ne peut pas fléchir. Donc là, avec ça, c'est pratiquement imparable. Position de varus séquin plus flexion des orteils, vous déverrouillez un membre qui est verrouillé par la spasticité. Hypodale sur le côté sain, on voit que ce malade n'a pas de signe de train d'Hellenburg et que ses abducteurs de hanche jouent leur rôle de stabilisateur du bassin dans le plan frontal. Sur le membre inférieur hémiplégique, malheureusement, le euh, moyen fessier les abducteurs de hanches ne jouent pas leur rôle de stabilisateur du bassin dans le plan frontal on a un signe de Trendelenburg et ce signe de Trendelenburg est dû au fait que le malade pour tenir debout en appui unipodal sur le membre inférieur hémiplégique utilise une, une synergie d'extension, une triple extension cette triple extension s'accompagnant d'adduction eh euh, le malade ne peut pas maintenir son bassin euh, son bassin horizontal donc il y a une chute de l'aile iliaque du côté opposé à l'appui. Phénomène de rémiste, mise en évidence du phénomène de rémiste. On demande au malade de serrer le membre inférieur sain dans cette position-là, cet hémiplégique. Et voilà donc le, le résultat. Le malade a serré, bien sûr, euh, a fait une adduction du membre inférieur sain, mais également, on a une adduction du membre inférieur hémiplégique qui se fait de manière réflexe. C'est le phénomène de rémiste en adduction c'est le phénomène de rémiste en abduction donc on demande aux malades d'écarter le membre inférieur sain contre résistance du kinésithérapeute et l'on obtient on le voit ici sur ce tableau quadrillé une abduction du membre inférieur hémiplégique alors je pensais que ça ne s'appliquait qu'aux malades qui ont une hémiplégie fruste, mais à ma grande surprise, sur certains malades qui avaient des hémiplégies profondes, j'ai essayé, et en insistant sur l'abduction du côté sain, eh bien, on finit par avoir une abduction du côté hémiplégique. Alors, j'ai voulu en avoir le cœur net, et savoir si c'était vraiment une abduction liée à la hanche saine, ou bien s'il y avait une activité du moyen fessier du côté hémiplégique, en plaçant une électrode d'électromyographie, une électrode de surface, et à ma grande surprise, il y a une activité des abducteurs de hanches au cours de ce phénomène de rémiste du côté hémiplégique. On demande à cette malade de fléchir le genou et de porter le pied sous la chaise du côté hémiplégique et l'on voit que malgré que euh, la rééducatrice soulève un petit peu euh, le genou pour faciliter les choses et eh bien ce n'est pas possible et la malade n'arrive pas à faire une flexion de son genou à plus de 90 degrés. Hitation pour obtenir plus de flexion du genou, on demande à la malade de se pencher en avant tout en soulevant légèrement le genou. Et le fait de se pencher en avant, eh bien, euh, ça entraîne euh, un étirement des disques jambiers et une activation comme faisant partie de la chaîne postérieure. Et euh, donc cette malade peut glisser son pied maintenant sous sa chaise. Alors, ce malade présentait une hémiplégie en flexion, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire une extension, Ça, c'est le, le pire des choses parce que ça empêche la marche, et eh bien, le, voilà son attitude spontanée en décubitus dorsal. L'éducatrice prend les talons du malade, les soulève légèrement et exerce de petits bercements sans tirer vraiment, en laissant faire la pesanteur, et l'on voit que grâce à ces petits bercements, la plasticité se calme et on arrive à avoir une extension euh, assez bonne du membre inférieur hémiplégique. C'est très bien observé, Avec le malade, après avoir été facilité, est dans une position d'extension assez bonne et le, la rééducatrice s'apprête maintenant à exercer une résistance euh, à la flexion du coude du, du côté sain. Elle ne se fait pas attendre, grâce à cette euh, réaction associée, hein, grâce, à, grâce à cet effort la flexion du coude, on obtient euh, à nouveau une magnifique triple flexion du membre inférieur hémiplégique. Vous voyez que donc cette inhibition de cette triple flexion n'était que provisoire et qu'au moindre effort, elle se manifeste à nouveau. On peut quand même le mettre debout en se tenant à la barre. Et on voit ici que Miss Brunstrom lui a mis le pied sur une planchette, a stimulé son quadriceps, a essayé d'inhiber un petit peu ses fléchisseurs. Et alors, après toutes ces facilitations, une position debout relativement correct avec un appui bipodal, même s'il n'y a peut-être pas beaucoup de poids sur le côté hémiplégique, hein, il y a quand même une possibilité de mettre les deux membres inférieurs par terre et peut-être de porter un peu le poids du corps sur le côté hémiplégique et peut-être un peu de soulever le membre sain quelques fractions de seconde. Si le malade porte le poids du corps vers le côté sain, eh le membre inférieur croise en ciseaux, hein, puisque la triple extension, on l'a déjà dit, s'accompagne d'adduction. Et eh bien voilà le malade qui croise en ciseaux. Mais malgré tout, il est parvenu en triple flexion. La facilitation a quand même un petit peu agi.